Bonjour, bonjour. Euh, avant de commencer, euh, j'ai envie de féliciter et remercier l'équipe d'organisation. Euh, il m'est arrivé d'organiser une conférence. C'est hyper compliqué. Vous avez vu qu'il y avait quelques contraintes en plus. Euh, donc, c'est encore un cran au-dessus niveau euh, stress et organisation. Donc, euh, pour Jean-Pierre, et je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, pardon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre de l'organisation, mais. Euh, Merci et félicitations. Comme toute présentation, il faut que je dise un peu ce que j'ai fait, mais on va faire court. J'ai travaillé sur ces projets ou avec ces organisations, pas forcément en tant qu'employé en open source. Et aujourd'hui, depuis un an, je suis consultant en performance et architecture web. Euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir d'intéressant en tout cas est-ce que vous pourriez lever la main si vous connaissez cette personne 50-50 euh, donc Clément Viktorovitch. Euh, pour ceux qui ne connaisseraient pas cette personne donc, il est euh, spécialiste en rhétorique et euh, dans diverses émissions, euh, il décortique notamment le discours des politiques au, sous le prisme de la rhétorique. La rhétorique, c'est l'étude du discours, c'est-à-dire comment on fait passer des idées. Avant de vous partager des idées, je vais partager quelques mécanismes que Clément Viktorovitch euh, met en avant dans chacune de ses interventions, parce que je pense que ce sera utile. Euh, les mécanismes de la rhétorique ne sont pas euh, intrinsèquement bons ou mauvais euh, au sens moral, c'est des outils. On peut utiliser un outil pour faire de bonnes choses, on peut utiliser un outil pour faire de mauvaises choses. La première, euh, le premier mécanisme, pardon, c'est l'argument d'autorité. C'est celui qui consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation, en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine, plutôt que de son contenu. Euh, quelques exemples. Si, si quelqu'un vous dit « Mimi Mati a dit ça », c'est que c'est vrai. Mimi Mati, personnalité préférée des Français, des Françaises, ou euh, si Omar Sy l'a dit, pareil, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Un autre exemple d'argument d'autorité, euh, bah, le mien. Au début de l'intervention, j'ai mis exprès les organisations les plus reconnues pour lesquelles j'ai travaillé ou au, euh, au, aux projets auxquels j'ai contribué euh, j'ai pas mis certaines autres organisations qui sont moins reconnues juste pour mettre du poids euh, par association il se peut que ça donne du poids à ma présentation sans que je change le contenu de la présentation un dernier exemple qui est plus proche du sujet dont on parlera si Facebook, Netflix ou Amazon utilisent cette technologie ou cette organisation, c'est une bonne idée. Je suis complètement novice en rhétorique, hein, mais j'ai l'impression que l'argument d'autorité rejoint l'effet de notoriété. L'effet de notoriété, c'est un biais cognitif qui affecte la perception des gens ou des marques. C'est une interprétation et une perception sélective d'informations qui vont dans le sens de la première impression. Typiquement, euh, l'effet de notoriété, qui aussi est aussi appelé euh, effet de halo, c'est <coughs> la raison pour laquelle les marques vont s'associer à des célébrités. J'aime cette célébrité qui est dans la pub pour cette marque, il y a des chances que j'aime cette marque ou ce produit. Euh, la différence entre les deux, en tout cas telle que je l'aperçois, c'est que les arguments viennent de la personne qui parle. Donc je vous ai montré que je venais, euh, fais partie de ces organisations. A euh, l'inverse, les biais cognitifs, c'est euh, les personnes qui reçoivent l'information, qui la traitent, euh, leur, leur cerveau va traiter cette information et la transformer euh, parce que c'est ce que font les cerveaux. Donc il y a une différence entre ce que je dis et ce que vous entendez. Un autre biais cognitif, le biais de confirmation, consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses et accorder moins de poids aux hypothèses et informations qui jouent en défaveur de ces conceptions. On peut renommer ça aussi la réticence à changer d'avis. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Euh, l'effet suivant, c'est l'effet de simple exposition qui se caractérise par une augmentation de la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose par la simple exposition répétée à cette personne ou cet objet. Là encore, c'est la publicité. Vous allez voir les mêmes marques à longueur de journée dans différents contextes. Et juste par l'exposition, vous risquez de, de les apprécier. Une autre chose... Euh dont on peut parler avec l'effet le, de simple exposition, c'est ce qui s'appelle la fenêtre d'Overton, euh, très utilisée en politique. Euh, ça représente l'intervalle des idées acceptables. Les idées farfelues, horribles, inacceptables sont en dehors de cette fenêtre. Mais le simple fait de répéter une idée farfelue, ça va la ramener proche de l'ensemble des idées qu'une société accepte. Et avec encore plus de répétition, ça va passer d'une idée acceptable à une idée populaire. Et de populaire, ça va être complètement euh, évident. Et le dernier euh, que je veux mettre en avant, c'est le conformisme, ne pas dévier de la norme admise, ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est attendu socialement. Dans nos métiers, euh, le conformisme, la, la citation euh, très classique, c'est euh, « Personne n'a perdu son job euh, en achetant du IBM ». Voilà pour le cours présumé euh, de rhétorique que j'ai pu euh, avoir, juste en regardant Clément J'ai Je n'ai pas du tout de, de prétention autre que celle-là. Mais du coup, pour ce que je vais présenter maintenant, je vous demande de garder l'esprit ouvert aux idées. Mais n'oubliez pas votre pensée critique, hein, c'est essentiel, euh, pour vous forger un avis, le vôtre, et pas euh, celui qui, qui vient avec tous les biais que, que j'ai exposés avant. Ok, je vais faire une pause boisson. Donc, maintenant que j'ai dit ça, venons-en aux idées. Hein, c'est pour, pour ça que vous êtes là. La première. Une navigation SPA est plus lente qu'une navigation classique. Euh, Est-ce que c'est pas clair pour quelqu'un la différence entre navigation classique et navigation SPA Levez la main. OK. Donc, navigation SPA, c'est... Euh, Pardon, navigation classique, c'est j'ai un lien, je clique dessus, le navigateur va à la page suivante. C'est classique. Navigation SPA ou Single Page App, c'est le JavaScript qui va aller télécharger quelque chose pour ensuite afficher euh, la page suivante. Si je vous dis que vous avez entendu l'inverse, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui me contredirait C'est-à-dire une navigation SPA est plus rapide qu'une navigation classique c'est l'idée commune. On est d'accord Vous dormez euh, Voilà, rafraîchir la page entière, c'est coûteux. Donc on va faire une expérience pour, pour vérifier ce que, ce que je viens de vous dire. L'expérience, je vais prendre des sites existants qui sont développés en mode single-page app et qui ont un rendu serveur correct, c'est-à-dire, pour des raisons de... SEO de performance, ils ont déjà fait le travail pour que, sans JavaScript, le site euh, s'affiche correctement. On va utiliser un proxy qui permet de réécrire le HTML à la volée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, ceux qui veulent peuvent venir me discuter avec moi après. Euh, donc on prend le site existant, on le met derrière un proxy et on va réécrire le HTML pour faire deux versions. Une version de contrôle, donc c'est-à-dire le site existant qui passe par le proxy, mais on ne change pas le HTML, parce que juste le fait d'utiliser euh, un proxy, ça peut affecter la performance. Donc on veut mesurer le site derrière le proxy comme base. Et une deuxième version sans le JavaScript first-party. Chercher en français comment on dit ça, je ne sais pas du tout. Euh, mais du coup, j'enlève toutes les balises de script inline et j'enlève les balises de script qui pointent vers le même domaine. Euh, en théorie, ça veut dire qu'il reste des scripts d'analytics, de publicité, des choses comme ça. La réalité, c'est que ça les enlève aussi un petit peu parce que la majorité de ces scripts, on les assert à, via des balises inline qui vont aller créer le script tiers. Bon. C'est une expérience, ce n'est pas, euh, pas parfait. Une fois qu'on a ces deux versions, on va faire la même chose avec. On va afficher une page, et on va cliquer sur un des liens, et voir ce qui se passe. Je ne sais pas du tout euh, si quelqu'un d'autre a mentionné web page Test aujourd'hui, mais euh, c'est un peu l'outil de référence. Euh, vu les rires, ça veut dire que oui. Ok, merci. Euh, on va le configurer en 4G, ce qui n'est pas la configuration la plus... Euh, euh, la plus agressive, mais qui, est quand même, euh, qui ralentit quand même déjà suffisamment le site pour se rendre compte de ce qui arrive euh, pour nos utilisateurs. Comme on va regarder des vrais sites, je tiens à préciser que ce n'est pas une critique des équipes, notamment parce qu'il y a au moins une personne ici qui travaille sur l'un des sites, et je prends le même train que cette personne demain. Donc, euh... <rire> voilà. Euh... Et les, les, les sites en question ont travaillé sur la performance. Donc, je ne prends pas non plus des sites SPA super lents. Voilà le premier site qu'on va regarder. Euh, donc, à gauche, pour tout le reste de la présentation, à gauche, vous avez la version juste proxy, sans changement de HTML. Et à droite, avec le petit enable, c'est la version qui enlève le JavaScript et donc qui va faire des navigations... Via le navigateur. Euh, on va regarder une vidéo, euh, elle est ralentie, parce que sinon ça va trop vite quand même malgré tout euh, pour, euh, pour, une, pour une audience. Ok, vous avez bien vu? <rire> Je vais la refaire. Ce qu'on peut constater, je vais la rejouer hein, pendant que je parle, c'est qu'à gauche, on voit une version squelette au bout de 200 millisecondes, je crois. Euh, mais par contre, le contenu arrive en même temps, au bout de 400 millisecondes. Que ce soit une navigation single page app ou une navigation classique. Le contenu, sur cet exemple-là, arrive en même temps. Euh, je ne vais pas rentrer dans le débat des squelettes. Il y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée, d'autres qui pensent que c'est une mauvaise idée... Je n'ai pas vu d'études qui euh, tranche sur le sujet. Donc ça, c'était la version desktop. C'est bien, mais le mobile, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, 70-75% de vos visites pour la majorité des sites maintenant sont, sont sur mobile. Euh, je vais utiliser le Motorola G4 parce qu'il est très accessible dans Webpages Test et aussi parce que c'est un téléphone qui a très peu de ressources et qui du coup représente les visites sur les appareils les plus, euh, les plus lents. Donc Encore une fois, je le rejoue. À gauche, la version JavaScript, à droite, la version classique. Je ne vais pas rejoué. Donc là, le squelette s'affiche, mais déjà on a fini de on a fini de faire la navigation à côté. Donc Avec les images euh, séparées, on le voit peut-être un peu mieux. Euh, ça doit être tout petit les, les secondes. Et donc pour vous décrire, euh, au bout de... C'est même petit sur mon écran. Euh, au bout de euh, 600 millisecondes, la version non JavaScript a terminé. Au bout de 400 millisecondes, la version JavaScript commence à afficher un squelette. Par contre, elle termine au bout de 1 seconde, euh, 1100 millisecondes, pardon. quasiment le double de la version classique. Voilà, premier site euh, sur desktop, c'est équivalent. Sur mobile, par contre, la version SPA est beaucoup plus lente. On passe au suivant. C'est pas du tout. Euh, pour info, la personne bossait sur le premier site. Là maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens dans l'audience qui bossent sur ces sites. <rire> Avec les masques, j'ai pas vu qui a répondu. Je vais faire semblant que j'ai rien vu. Euh... Voilà. La version classique terminée de s'afficher. La version JavaScript, elle est encore en train d'essayer de euh... s'y de mettre. Je recommence. Hop, classique affiché, SPA toujours en cours, et finalement, euh, ça arrive. Euh, donc la version euh, 100 millisecondes par 100 millisecondes, on voit que le feedback à l'utilisateur commence en même temps, 400 millisecondes, où les deux affichages changent. Euh, au bout de 600 millisecondes, la navigation classique a terminé, sauf pour un petit SVG qui... Euh, qui change, je crois, le, la couleur de la home page euh, parce qu'on n'est plus sur la home page. Euh, mais en dehors de ça, le site est complètement visible utilisable. Mais il faut attendre une seconde 4 avec du javascript pour avoir le vrai contenu. Ça, c'est sur une machine performante. On va passer au mobile. Euh, j'ai bien fait de faire les tests avant-hier parce que du coup euh, j'ai Lyon sur le, sur, euh, qui est impliqué sur le, les images et les exemples donc on est sur le Motorola G4 à nouveau, allons-y voilà pour la navigation classique c'est terminé la navigation javascript n'avait même pas commencé à donner du feedback il n'y a rien qui s'est passé je vous le refais pardon Bout seconde, euh, six. Au bout d'une seconde, on, on commence à faire la navigation classique. Au bout d'une seconde, 6, on a terminé. Et c'est là que le JavaScript seulement commence à donner un feedback. On le voit mieux là-dessus. Euh, donc à 1,8 secondes, euh, quand on voit le, la deuxième page, sur la deuxième ligne. La navigation classique est terminée et c'est seulement la première fois qu'on va voir la navigation JavaScript changer quelque chose à la tête du site. Il euh, y a une information en plus pour l'utilisateur qui n'est pas visible sur les screenshots, c'est qu'on ne voit pas l'interface du navigateur. Dans la navigation classique, le navigateur va montrer qu'il y a une navigation en cours avec euh, des feedbacks de chargement euh, dans l'interface du navigateur. Par contre, dans la navigation Donc, pardon. Donc, sur la deuxième ligne, même si on voit le contenu changer qu'au bout de une seconde 5, euh, l'utilisateur sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé après son action parce que le navigateur a changé l'interface pour montrer euh, une barre de progression ou des choses comme ça. Dans la navigation JavaScript, sauf si vous avez fait du travail exprès pour, c'est qu'au bout de une seconde 8 que vous allez avoir ce pardon, une seconde que vous allez avoir ce feedback. On change de site, il y a quelqu'un dans la salle qui bosse sur ce site Très bien, Ça va pas... je ne vais pas dire plus de mauvaises choses dessus. Euh... Donc dans mon exemple avec le proxy, vous voyez il y a un problème sur les images. <tousse> le... La version proxy, les images ne marchent pas. Ça donne un petit avantage en fait à la version sans changer le HTML, mais... Euh... Au final, ça n'a pas changé le résultat. C'est parti. 500 millisecondes, premier feedback. Et au bout d'une seconde, la navigation classique a terminé. J'ai retourné en arrière. Au bout d'une seconde, la navigation JavaScript n'a pas commencé. Donc La version de gauche, zéro feedback, alors que la navigation de droite est terminée. Euh... On ne va pas regarder le score final de 2,2 secondes ici pour, le, pour la version JavaScript parce que vous avez peut-être vu, il y a une animation qui cache puis affiche la page suivante. Donc ça ralentit la navigation. Et donc ce ne serait pas honnête de ma part de, de regarder le, le chiffre de fin. Mais je regarde vraiment le feedback, euh, le premier feedback. Euh, encore une fois, donc la version euh, classique est terminée, alors que la version JavaScript commence à donner du feedback. Sur mobile, là, c'est dur. Ça prend longtemps, ça prend longtemps, et au bout de deux secondes environ, la navigation classique est terminée. Euh, mais la navigation euh, JavaScript n'avait pas commencé. J'avance un peu pour gagner du temps. On le voit avec les images. Voilà. Il faut 2 secondes 5 pour euh, terminer la navigation classique. Il en faut un peu plus à cause de l'animation euh, pour la version JavaScript. Mais surtout, on n'a rien vu avant 3 secondes qui donne un feedback de est-ce que mon clic a bien fonctionné Pourquoi c'est plus rapide alors que tout le monde dit l'inverse Regardons un peu ce que doivent faire les navigateurs. C'est une vision hyper simplifiée parce que expliquer un navigateur ça prend pas 45 minutes, euh, mais du coup la version single page app. Après le clic, il y a le routeur javascript qui doit prendre la main pour dire ah bah tu voulais aller à tel endroit, donc je vais aller euh, télécharger, enfin je vais... Euh, je vais faire telle action pour télécharger le javascript, je vais mettre à jour la barre d'adresse, euh, je vais changer le store ou des concepts euh, équivalents. Ensuite, la requête HTTP a lieu. Une fois que le, euh, le JSON est reçu, le javascript va devoir mettre à jour son state. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces frameworks, euh, parce que là aussi ça prendrait trop longtemps, mais c'est mettre à jour incorporer le, les données du JSON dans euh, la mémoire de l'application. Une fois que cela est fait, euh, on va exécuter du JavaScript pour le, avoir le nouveau DOM qu'on va afficher. J'ai résumé ça avec euh, VDOM, pour Virtual DOM, selon les frameworks ça ne s'appelle pas comme ça, ou ça s'appelle comme ça. Et seulement après que le Virtual DOM a euh, été calculé, on va envoyer au navigateur les instructions de « Voilà comment je veux que tu modifies le vrai DOM. » Une navigation classique, qu'est-ce qui se passe Beaucoup moins de choses. Après le clic, donc je ne rentre pas dans la partie C++ des navigateurs parce que il y en a un côté SPA, euh, il y en a, à côté, SPA, y en a à côté classique. Euh, mais du coup, après le clic, le navigateur va faire la requête HTTP associée au, au lien que vous vouliez visiter. Il n'y a pas besoin de changer le state, le virtual DOM et ces choses-là, le concept n'existe pas. Mais il y a aussi autre chose d'intéressant, c'est que les navigateurs, quand ils reçoivent le HTML, au fur et à mesure, ils vont transformer ça en DOM puisque ils font ça à longueur de journée et on appelle ça euh, Streaming DOM, Streaming HTML, selon selon comment on veut parler, mais la partie intéressante c'est que du coup le DOM va pouvoir commencer à se construire alors que la requête HTTP pour l'HTML n'est pas encore terminée. Donc voilà l'essentiel de pourquoi c'est plus rapide. Je pense que ça c'est un peu plus consensuel, la première page, la première visite sur un site est aussi plus lente dans les... quand on utilise des technologies single page app, parce que le poids du HTML est beaucoup plus gros, puisqu'il faut inclure le premier rendu serveur, donc le HTML que tout le monde aurait... Enfin, n'importe quelle technologie va, va mettre. Mais il faut aussi inclure le state en JSON que l'application SPA va devoir euh, utiliser pour s'initialiser et du coup avoir euh, le virtual DOM qui correspond au vrai DOM. Grosso modo, ça fait x2, euh, en ordre de grandeur, hein, pas exactement. Le time to interactive, euh, qui ralentit aussi, tant que l'application n'est pas bootée, euh, pardon, tant que les javascripts, qui sont très lourds, euh, de l'ordre de, de plusieurs mégaoctets, euh, la plupart du temps, tant qu'ils ne sont pas téléchargés, la page n'est pas interactive. Elle a beau être affichée rapidement, il y a des sections du site qui ne seront pas utilisables. Le first input delay, donc euh, un décor Web Vitals qui va en souffrir parce que le total blocking time aussi en souffre. Il y a énormément de JavaScript, JavaScript qui va devoir s'exécuter de manière continue pour pouvoir initialiser, mais aussi quand on clique, quand il y a des animations qui tournent. Voilà. On fait quoi du coup Single page app. On savait que c'était plus lent pour la page initiale. Je pense avoir montré que très souvent c'est aussi plus lent pour les navigations suivantes. La première chose, c'est qu'on revient aux fondamentaux. Euh, un site utilisable sans JavaScript. Euh, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est un site qui sait tout faire magnifiquement sans JavaScript. On va le rendre plus agréable avec JavaScript. Quand je parle de fondamentaux, c'est ça, on revient à l'amélioration progressive. Je peux utiliser le site, je peux faire ce pourquoi j'étais venu sur ce site, mais euh, il est encore plus agréable une fois que le JavaScript est arrivé. HTML et CSS progressent en permanence. Je vous ai mis quelques technologies qui sont récemment euh, arrivées dans les navigateurs. Euh, J'en ai rajouté une qui n'est pas arrivée, qui est les Container Queries, qui pourrait permettre à CSS de faire des choses qu'aujourd'hui on a, on a besoin. Euh, de javascript il qu'il y a quelqu'un qui a parlé un petit peu d'intégration ce matin donc je vous réfère à la présentation de Jean-Pierre euh, J'ai moi-même écrit un article chez 24 jours de web l'année dernière où je liste quelques techniques enfin, la liste, la liste d'en haut vient de là euh, Je voulais notamment vous montrer sur cet exemple hop donc c'est un exemple extrait de. Ouais? Ah oui, bah oui, puisque je ne suis pas en miroir. Merci. Ça va être compliqué ça du coup. Euh... C'est bon Yes. Merci. Donc euh, cet exemple n'utilise pas de JavaScript. Mais. Donc, vous voyez pas, je viens juste de faire un petit swipe. Il va à l'image suivante et il s'arrête à l'image suivante parce qu'il euh, y a scroll snap en CSS. Euh, pardon. Du coup, j'avais activé le mini JavaScript. Désolé. Là, maintenant, il n'y a plus de JavaScript. Donc, je peux aller d'une image à l'autre. Ça se bloque systématiquement avec scroll snap. Si je clique sur une photo, ça scroll avec euh, un, une animation. Euh, c'est possible en CSS uniquement, sans JavaScript. Vous le savez, vous le savez pas, mais c'est un exemple euh, où je reviens toujours à est ce que les navigateurs aujourd'hui savent faire plus avec HTML et CSS qu'avant-hier. Et, euh, et voilà pourquoi je vous conseille de regarder ces choses-là. OK. Euh, il reste quand même des moments où on va avoir besoin de JavaScript. On a réduit la quantité en faisant un peu plus de HTML, CSS, mais on va quand même, on va quand même avoir besoin de, de JavaScript. Euh, je vais distinguer, en gros, deux types d'utilisation. Celle où on va changer l'affichage en fonction du serveur. Des exemples comme ça, euh, j'ajoute un article à mon panier, je reste sur la page, mais par contre, il va falloir que je mette à jour la tête du panier euh, au sein même de la page. Euh, je suis en, sur une page de recherche, je vais changer les filtres que j'applique, et ben je veux rafraîchir la recherche sans avoir à retourner en haut de la page, qui a un problème en navigation classique, euh, on perd un peu le on perd le scroll sans, euh, sans faire d'efforts supplémentaires. notre exemple, j'envoie un commentaire ou j'envoie mon avis. Euh, je veux mettre à jour le, la liste des avis publiés ou la liste des commentaires, peut-être sans rafraîchir la page. Pour ces situations-là, voici une liste de projets qui euh, permettent, avec quelques attributs HTML, de changer, euh, changer l'affichage en fonction d'une réponse du serveur. Je vais me concentrer sur Hotwire Turbo un peu plus tard, euh, parce qu'on ne va pas toutes les explorer. Le deuxième type d'utilisation de JavaScript... Pardon, je vais me concentrer sur Hotwire Turbo, mais les trois librairies sont très intéressantes à explorer. Euh, il, fallait, il fallait juste que j'en choisisse une. Euh, L'autre type de JavaScript, c'est quand on veut réagir aux interactions. Donc euh, je zoome je zoom sur une image, je passe à l'image suivante d'un carousel, je fais ce genre de choses. Là, il y a Hotwire Stimulus et Catalyst, qui sont deux librairies qui permettent de, euh, de gagner là-dessus. Concentrons-nous sur changer l'affichage en fonction du serveur. Donc, je vous ai donné un exemple. Affiner euh, les résultats d'une recherche, donc je change les filtres. Ce qu'on ne voudrait pas, bien qu'on retourne sur des anciennes recettes, c'est dupliquer la logique des gabarits ou templates côté client et côté serveur. C'est un des gros avantages des technologies euh, euh, single page app, c'est qu'on a des gabarits euh, qu'une seule fois. Mais si on réfléchit, pourquoi est-ce qu'on a cette duplication quand on n'utilise pas les, les technologies single-page app C'est parce qu'on utilise JSON. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise JSON Ce qu'on ce qu fait, c'est on transmet des données, on demande à JavaScript ensuite de le transformer en DOM. Le DOM, c'est très très proche du HTML. Ben, on va faire ça, on va envoyer du HTML. Over the wire. HTML over the wire. Hot wire. Idée de... Euh, origine du nom. Donc pour ça, on va faire la démo de Turbo. Et là, on pas du tout prévu. Il faut que je remette le miroir. Ce qui n'était pas ce que je pensais qu'on allait faire. Euh, tac. Tout, tout, tout. Ok. Donc euh, deuxième exemple. On va zoomer parce que tu m'as dit que c'était bien. Euh, Est-ce qu'il faut que je zoome encore plus là C'est bon là Ok. Donc, un exemple très très moche, très très basique. Euh, on va simuler. Donc, ça, c'est euh, l'heure au moment où je vais recharger la page. Ok. L'affinage de la recherche, donc les filtres. Quand je clique dessus, ensuite je dois cliquer sur « Rechercher » pour appliquer le filtre. Et là, la liste d'items. C'est un formulaire HTML classique. Pour l'instant, il n'y a pas de JavaScript. Je coche la case, je clique sur « Rechercher ». Voilà, J'ai filtré, au lieu d'avoir 20 items, j'en ai plus que 3. Si je reclique, je repasse à 20. Évidemment, puisque je recharge la page, l'heure va changer. Donc j'ai préparé un peu à l'avance. J'ai Turbo et Stimulus qui sont intégrés euh, sur cette page. Et on va transformer cette page en page qui ne se rafraîchit pas entièrement. Pour ça, j'ai ma petite note d'avant. Je vais vous expliquer ce que ça fait après. Donc Je vais englober le formulaire et les résultats dans une turbo frame. J'enregistre. Euh, je vais faire ça aussi dans la page de résultats. Hop. Ok. Donc qu'est-ce que je dis avec Turbo là Et seulement donc un élément HTML plus le, le script associé. Euh, je lui donne un ID pour que, d'une navigation à l'autre, il retrouve la section de la page que je veux changer. Et qu'il puisse savoir que cette page, cette section, correspond à la section que, que je veux remplacer. Euh, Data Turbo égale true, c'est pour l'activer. Euh, je ne vais pas m'éterniser dessus. Et Data Turbo Action, je ne le voulais pas au début, pour, la première, pour le premier exemple. Donc je vais l'enlever. Hop donc, je retourne sur ma page. Euh, donc, je rafraîchis. On est à cette heure-ci. Je coche la livraison gratuite et je vais rechercher. Youpi. L'effet des mots. Merde. <rire> ah, Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur Ils sont dans ma turboframe. Je ne l'ai pas fermé trop tôt. Ah, punaise, ça va être rigolo, ça. Je vous jure, ça marchait. Hein ah, ça marche, ça marche. J'avais pas réfléchi euh, le code initial. Euh, donc, l'heure ne change pas à chaque fois que... Oh là là là là... Ok, bon. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, mais l'heure, quand même, n'a pas changé et il y a eu un remplacement. Si je regarde l'élément réseau, Network, on va grossir aussi. Donc vous voyez qu'il y a l'index et les, les différents JavaScript qui ont été téléchargés. Et là il va chercher le résultat de la recherche dans la même page et ensuite remplacer le contenu. Je n'ai pas eu à utiliser de choses plus complexes que un élément. Euh, par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est que là, c'est toujours écrit index.html en haut. Euh, ça ne reflète pas. Si je rafraîchis la page, je retourne à, à l'ancien résultat. Donc C'est pour ça que je vous disais que je voulais ce data turbo action égale advance. C'est ça qui va dire à Turbo, de mettre à jour euh, l'URL de la page en fonction de, de cette euh, TurboFrame. Voilà. On croise les doigts pour que ça marche, parce que maintenant que l'effet démo m'embête, ça va peut-être continuer. Non, voilà. Donc recherche.html euh, et la nouvelle URL. Ça doit être tout petit pour vous là-haut. Euh, si je décoche, on retourne sur index.html, mais sans avoir rechargé la page. On est toujours dans ce truc-là. Donc voilà pour Turbo. Hop. Où est mon curseur Hop. La deuxième partie, réagir aux interactions humaines. L'exemple ici, c'est qu'à chaque fois que je euh, cliquais sur euh, l'option, il fallait que je clique sur le bouton « Rechercher ». Un formulaire de recherche, euh, enfin de filtre, euh, va recharger très souvent le contenu une fois que vous avez demandé la livraison gratuite. Donc on va essayer de faire ça. On pourrait faire du Vanilla ou du jQuery. Je ne suis pas sûr que tout le monde voudrait ça. Notamment, c'est très difficile de faire du vanilla ou du jQuery sans une ligne directrice très forte, techniquement. Euh, c'est très difficile, en particulier quand il y a des éléments qui entrent ou sortent de la page. Quand le DOM se modifie, euh, c'est assez compliqué, euh, si on ne fait que du vanilla ou du jQuery, de garder du code maintenable dans des équipes euh, au fur et à mesure du temps. C'est là où je pense que Hotwire Stimulus est intéressant. Euh, il y a des concepts de contrôleur, d'action, de target. Je vais aller un peu vite parce que je déborde. Sinon. Euh, mais c'est euh, ça qui va faire le lien entre notre HTML et notre JavaScript. Oui, on va le voir dans l'exemple. On monite la page avec Mutation Observer. Enfin, pardon. Stimulus utilise Mutation Observer pour monitorer la, monitorer la page. À chaque fois qu'il y a des éléments qui rentrent et qui sortent, il va le découvrir naturellement et faire les changements euh, qu'il faut en fonction des contrôleurs qu'on qu a écrits. Je repars Merci. sur une démo. Je ne sais pas pourquoi Siri a pensé que je lui parlais. Euh... Où est cette fenêtre ah, Elle est sur la vôtre, je suis bête. Tac. Donc, euh, j'écris du code avant, évidemment. On va faire un auto-submittable. C'est la syntaxe de stimulus. Euh, ça, on ne regarde pas, c'est juste l'initialisation. Ça, euh, c'est l'enregistrement. On va se concentrer sur le, sur le contrôleur. Dans mon index... Euh, je vais dire au formulaire tu es un contrôleur euh, stimulus et ton petit nom c'est autosummitable qui est le, le nom euh, que j'ai enregistré. Si je fais ça, que je retourne sur le navigateur tac, euh, pardon, elle est où la console euh, ces lignes-là, le document.write, c'est comme ça que j'écris l'heure. Ne regardez pas ça. Je n'ai pas codé un serveur pour ça. Euh, donc, les autres logs, c'est euh, Stimulus qui nous dit... Euh, J'ai le droit d'empiéter sur les questions ou pas Ouais Merci. <rire> Tout petit peu. Donc, euh, Stimulus démarre et euh, il nous donne du feedback. Euh, voilà. Donc si je recharge la page, là, il va nous donner un feedback en plus, c'est qu'en plus de l'application, il a découvert un contrôleur auto stimulus auto pardon, de lui-même, et il a appelé la méthode initialize et la méthode connect sur ce contrôleur. <coughs> Ça n'a rien changé à la page. Si je retourne dans le code JavaScript, j'ai cette méthode connect qui est celle qui est appelée. Si je regarde ce que j'ai écrit dedans, je dis que pour tous les high targets, je veux les passer en idone égale true. Donc, le concept des targets, c'est ce qui permet de trouver des éléments sans faire de euh, document selector ou autre euh, en stimulus. Donc euh, la hide target que j'ai nommée ici, je vais aller la mettre dans cette page. Euh, ce que je voudrais cacher, c'est ça. C'est le bouton donc, Auto Submittable Target et son petit nom, c'est Hide. C'est comme ça qu'on fait le lien entre les contrôleurs et le HTML. Quand je réfléchis, euh, quand je sauvegarde et que donc je réfléchis la page, le bouton Rechercher disparaît. Mais, il n'y a rien qui se passe quand je clique. Donc là on va aller voir ce qui s'appelle les actions en stimulus. Donc j'écris une action submit. Et euh, quand cette euh, action est appelée, on va demander à l'élément sur lequel le contrôleur est installé, c'est-à-dire l'élément form ici, on va lui dire de euh, faire request submit, c'est-à-dire essayer de, de se soumettre. Maintenant, il faut qu'on aille dire au HTML quand est-ce qu'on va appeler cette méthode. Donc, c'est quand on touche à la checkbox. Quand la checkbox, quand l'événement change a lieu sur la checkbox, alors, je veux que autosubmitable, euh, je veux appeler la méthode submit du contrôleur autosubmitable. C'est la syntaxe de stimulus qu'on voit ici. Je recharge la page. Et donc là, ça va casser. Je le sens. Non, même pas. Génial. Euh, on a le bouton rechercher parce que je n'ai pas fait le travail équivalent dans, dans cette page-là. Mais vous avez donc tous les concepts. Euh, de stimule, la majorité des concepts de stimulus qui sont exposés ici. Et... juste. Euh, version finie de ce que j'avais voulu faire et c'est exactement ça donc je sais pas pourquoi ça marchait pas euh, mais donc si je change ici pour index.fini.html qui est la version qui je sais marcher avant, la... avant de vous parler voilà ce qui se passe on voit le feedback, le... la méthode auto autosummitable est appelée, il y a un autosummitable qui disparaît parce que turbo a fait son travail d'enlever le html précédent puis un auto-summitable qui revient parce que c'est le résultat de la recherche après le, le HTML. Et tout ça, c'est fait grâce au mutation observer et je n'ai pas eu à écrire ce code. Si je reclique sur livraison gratuite, je simule le fait qu'il y ait une recherche à nouveau. Hop. Donc, euh, technologie Hotwire a été créée euh, notamment pour euh, le site e.com qui est en gros un service de mail comparable à Gmail. Grâce à ça, voilà les résultats qu'ils obtiennent sur la quantité de javascript utilisée sur tout le site. Et je dis bien tout le site. 60 kilooctets en GZIP, 235 une fois décompressé. Ils ont aussi un, un, un truc qui est complètement indépendant de stimulus, c'est le rich text editor quand on veut taper un email. Et c'est... Euh, 50 kHz de plus. Je me suis amusé à charger mon inbox Gmail qui a 10 messages parce que j'utilise plus Gmail, mais j'ai encore l'adresse pour 2-3 services. Voilà, ça fait un tout petit peu plus. Je crois que ça fait 35 fois plus de trafic réseau et 27 fois plus de code en mémoire quand on compare avec ce que fait A.com. Et.com ne fait pas tout ce que fait Gmail. Euh, voilà. Mais c'est quand même, les ordres de grandeur sont tellement impressionnants de différence que je pense que la majorité des projets gagneraient à ne pas utiliser des technologies SPA. Euh, je ne dis pas tous les projets, il y a des cas où c'est très très utile, mais si, si, si cette idée. Vous semble un petit peu inacceptable, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. La majorité des projets veulent utiliser les technologies SPA. Si cette idée vous semble inacceptable, je vous ramène à Clément Viktorovitch au début. Euh, voilà mes contacts euh, email, Twitter. Euh, il doit y avoir du LinkedIn aussi. Euh, N'hésitez pas à me contacter, et euh, notamment si vous voulez que j'intervienne dans votre entreprise pour euh, avoir des conversations. Euh, performance ou architecture et je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir débordé sur les questions mais on pourra en parler très certainement après. Merci Anthony.